Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 268 et qu'est ce qu'on va faire on va créer une softbox qui va nous permettre de prendre idéalement en photo des petits objets allez c'est parti je commence donc cette construction en prenant des morceaux de bois de palette que je découpe à la bonne largeur et que je passe à la raboteuse pour que tous les morceaux soient bien aux bonnes dimensions Je découpe ensuite les morceaux à une longueur de 50 cm avec le chariot de ma scie. Le principe ici est de créer deux cadres de 50 cm de large, et pour ça je vais faire un assemblage avec des mi-bois. Donc je marque sur tous mes morceaux les bouts qui vont devoir partir. Quand tous les 8 éléments ont été marqués, je peux utiliser ma scie à main pour faire les premières encoches. Et ensuite utiliser mon autre scie pour finaliser la découpe et avoir donc 8 morceaux de 50 cm de long avec demi-bois, un sur chaque côté. Je rectifie, si besoin, les mi-bois avec mon ciseau à bois, puis un peu de colle et quelques clous envoyés avec mon cloueur électrique pour maintenir le tout en place le temps que la colle sèche. Et je reproduis le même processus pour les trois autres angles, ainsi que pour le deuxième cadre. Un léger coup de ponçage avant l'assemblage des deux cadres, un peu de colle et quelques vis vont s'assurer que les deux éléments ne bougent pas, ici aussi le temps que la colle sèche correctement. La structure externe sera faite avec de l'OSB, le matériau le plus cheap que j'ai pu trouver. Et après avoir pris les dimensions directement sur le cadre, je vais découper les différentes plaques sur ma scie sur table. Maintenant que les différentes plaques ont été découpées, un léger coup de ponçage avec un grain 80 pour le préparer à un coup de peinture blanc. En attendant que la peinture sèche, je vais essayer de trouver des bandes de LED pour ce projet. D'abord des leds Kia dont une qui meurt en direct et je teste quelques strips de LED que j'ai récupérés ou des restes de projets précédents. J'ai plusieurs options, mais je me rabats sur mon strip de LED le plus long, que je raccorde à l'alimentation et à un dimmer qui va me permettre de faire varier la luminosité. Je connecte aussi un interrupteur pour pouvoir activer ou non le dispositif d'éclairage Voilà donc mon dispositif électronique prêt à être intégré dans notre futur softbox On va maintenant assembler la structure de la softbox en collant et vissant les panneaux d'OSB au double cadre et pour ça on va utiliser de la colle en tube et des vis pour les maintenir en place. Les panneaux ont été peints sur mon balcon à la bombe de peinture blanche. Le but ici n'est pas d'avoir une surface parfaitement blanche mais plus de réfléchir la lumière blanche à l'intérieur de la boîte. Pour fixer les autres éléments, je colle différents restes de tasseaux, ce qui me permettra de fixer les panneaux suivants puisque l'épaisseur de l'OSB 18 mm et la matière plus ou moins friable ne me permettent pas de les assembler directement. Maintenant que ma boîte avec ses deux cavités est montée, je vais créer un espèce de chapeau pour y placer la lumière et la plaque de plexi. Ici aussi quelques morceaux d'OSB, quelques chutes de tasseaux, pas besoin de solidité structurelle ici. Je découpe les derniers morceaux à la scie sauteuse avant d'assembler le dernier élément de mon chapeau en OSB. J'utilise du scotch aluminium pour ici aussi essayer de réfléchir le plus de lumière depuis les panneaux de led vers l'intérieur de la boîte Et je tapisse avec le même scotch le panneau qui va recevoir le strip de led Et je commence le processus de l'installation du strip de led, que je vais installer en escargot tenu principalement par des gros blobs de pistolet à colle. Les coins ont tendance à ne pas coller donc deux trous et un zip tie me permettent de résoudre le problème sans trop de soucis. Je reconnecte la partie électronique du projet pour vérifier que mon installation marche bien et c'est nickel, on va pouvoir enfin finaliser ce projet J'enlève la protection de ma plaque de plexi et ponce les deux faces avec un grain 180 pour dépolir la surface et faire en sorte qu'elle diffuse le plus possible la lumière Je pose ma plaque de plexi sur la boîte principale Enfile le chapeau et le fixe avec quelques vis. Je place la plaque de LED, fixe les différents éléments, le dimmer, l'alimentation, etc., à la boîte et peux réaliser le câblage final. Dernier élément, j'ai acheté une feuille de papier bristol blanc que j'ai découpée aux bonnes dimensions et que j'agrafe à l'intérieur de la boîte. Et voilà ma softbox qui va nous permettre de prendre des super photos de petits objets finis et les résultats est plutôt pas mal je pense. Alors, que dire de cette construction eh ben, Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Comme vous avez vu, j'ai pris quelques petits exemples. Euh, les photos se prennent bien. Un des intérêts de, ces, de cette softbox, c'est que ça permet d'avoir une luminosité qui est contrôlée. On peut régler l'intensité avec le dimmer. La lumière qui vient des autres endroits est complètement obscurcie et... On a un fond blanc qui n'a pas d'ombre, puisque en fait l'intérêt d'avoir cette espèce de feuille de bristol qui fait comme un espèce de petit rond, mais ça permet d'avoir euh, pas d'ombre et donc de faire des photos qui sont vraiment bien. Globalement le projet est plutôt réussi, il y a deux éléments euh, qui sont un peu embêtants. La première c'est que cette boîte elle ne se démonte pas, il faut arriver à la stocker quelque part. Le deuxième désavantage de cette boîte aussi, c'est que bah, elle pèse un certain poids. Elle doit peser entre 5 à 10 kg, c'est pas très très lourd, mais voilà, il faut l'entreposer et il faut pouvoir la trimballer. Donc en particulier si vous voulez vendre des petits objets comme ce qu'on va faire euh, et ce que va faire en particulier Sylvie qui est une psychopathe du tournage sur bois et qui est en train de créer plein de trucs super géniaux euh, qu'on va vendre sur un site web, elle a besoin de prendre des photos de bonne qualité. Donc c'était un peu l'objectif et l'objectif il était de le faire pour une somme ridicule et d'ailleurs on va ensemble faire la liste de combien est-ce que ça a coûté tout ça. Les tasseaux, ben, rien, c'est du bois de récupération j'ai acheté quatre euh, plaques d'osb euh, de 60 par 120 euh, qui m'ont coûté à peu près une vingtaine d'euros euh, les strips de led c'est de la récupération sur d'anciens projets ou euh, d'anciens éléments que j'ai récupéré à droite à gauche La l'alim c'est une alim euh, 5 volts euh, non 12 volts 2 ampères ou 4 a ça a dû coûter à peu près une dizaine d'euros acheté sur amazon le dimmer à peu près 5 euros sur Amazon, vous en sortez à peu près pour une quarantaine d'euros, euh, ce qui est vraiment pas cher. Mais si vous n'avez pas besoin d'un setup mobile et que vous avez, vous avez besoin d'un setup fixe, euh, c'est plutôt pas mal. Comme vous l'avez vu, les strips de LED, c'est rigolo à travailler avec, je pense que je vais faire d'autres projets. Un des intérêts d'avoir une plaque de plexiglas, justement, c'est de pouvoir la dépolir en la ponçant un tout petit peu, ce qui permet en fait de diffuser un peu euh, la lumière des LED. Je sais pas si euh, les lumières sont suffisantes, s'il y a besoin, on peut rajouter encore un strip de LED, c'est pas un problème. En tout cas, c'est un projet qui est plutôt sympa.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 Une fois de plus, un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 268 où on s'est fabriqué une softbox pour prendre en photo des petits objets. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.